Euh, je travaille aux presse universitaire de Bordeaux depuis bientôt 13 ans. Ça fera 13 ans en janvier euh, que okay. je suis ici. Donc on est une maison d'édition, maison d'édition publique, euh... On ne travaille pas qu'avec les professeurs de Bordeaux-Montaigne, on a quand même une vocation de travailler avec l'ensemble des professeurs d'université. Euh, on, on a vraiment les mêmes, euh, enfin, les mêmes tâches que dans une maison d'édition classique, sauf que nous, nos auteurs, ce sont des enseignants euh, chercheurs. Euh, donc euh, nous, on est sciences humaines et droits. Donc on va avoir voilà, des, des langues, des lettres, de l'histoire, de la géographie, du droit, de l'économie. On fait des manuels aussi, euh, destinés CAPES à Greg ou des manuels de langue. En fait, on est euh, de la diffusion et vulgarisation de la recherche en sciences humaines et droits. Alors moi, du coup, je me destinais davantage à l'enseignement, à la base, à l'enseignement de français. Donc moi, j'ai fait un master 1 de lettres modernes à l'université de Pau. Euh, j'ai passé mon CAPES euh, une fois et euh, je ne l'ai pas eu. Et au moment de me réinscrire, en fait, j'ai fait des vacations. Euh, j'ai été surveillante aussi dans des collèges et dans des lycées. Et je me suis rendu compte que voilà, ce, ce métier-là, c'était peut-être pas vraiment fait pour moi. Donc j'ai fait des demandes de Master 2. Je voulais rester autour euh, de tout ce qui a trié au français, le, donc le livre. Donc J'ai fait des, voilà, des recherches. Qu'est-ce qu'il y avait comme Master 2 autour du livre J'ai trouvé l'édition. Et donc j'ai postulé sur plusieurs Master 2 et j'ai été prise à Brest. Donc j'ai fait un Master 2 professionnel édition à l'Université de Brest. Et après du coup, j'ai fait un stage, un premier stage ici à Bordeaux, une maison d'édition privée qui s'appelait Pleine Page. Et quand il a fallu faire mon stage de fin de Master, la personne qui dirigeait cette maison d'édition Pleine Page connaissait Antoine poly à l'époque, le responsable des presses universitaires de Bordeaux. Donc j'ai fait mon stage de Master 2 ici voilà, Aux presses universitaires de Bordeaux, et j'y suis revenue après, donc deux ans plus tard, parce qu'il y avait un poste vacant. Euh, moi aujourd'hui, j'ai un poste quand qui est multitâche, multifonction. Donc ça c'est l'aspect qui me plaît le plus, c'est-à-dire que chaque jour se suit mais ne se ressemble pas, j'ai des missions à la fois sur le, la partie édition, j'ai aussi toute, toute, toute une partie de mission sur la communication, des livres, du service, donc voilà, j'ai des tâches très variées et c'est ce qui me plaît vraiment aujourd'hui. C'est vrai que moi, quand j'ai quand fait mon, mon master de édition, comme euh, au départ je me destinais à une carrière d'enseignante, euh, je voulais vraiment rester dans le livre scolaire, parascolaire. Et euh, du coup, là, ça correspondait vraiment à, à ce que je recherchais. Donc euh, au début, oui, c'était très important pour moi d'être... Euh, bah, c'était vraiment... Voilà, euh, euh, C'est ce que je voulais, d'être dans une université, euh, voilà, au service des étudiants et des enseignants, du coup. Donc du coup nous au presse universitaire de Bordeaux, comme dans toutes les éditions on reçoit des manuscrits. Euh, nous les manuscrits sont soumis à des comités, euh, comités éditoriaux qu'on a trois fois dans l'année, ou quatre fois dans l'année. Euh, et euh, qui sont donc soit les manuscrits sont pris, soit c'est sous réserve de correction, soit ils sont refusés. Euh, voilà, et lorsqu'ils sont pris, euh, pendant nos réunions, nous on fait toutes les tous les mois on fait des, des réunions de programme éditorial avec. Euh, mes collègues secrétaires d'édition et on s'attribue les livres en fait ensuite il y a toute une partie qui va être euh, donc la préparation de copies alors euh, ben, voilà suivant notre calendrier voilà si vraiment l'enseignant a une urgence on va vraiment sous traiter cette mission pour qu'elle soit faite le plus rapidement possible donc voilà, ça peut arriver que la préparation de copies soit sous traitée une fois que la préparation de copies est terminée on passe à la mise en page du livre donc là, on on intègre donc toute la partie du livre sous InDesign, donc c'est le logiciel qui permet de faire la mise en page, avec un traitement des images sous Photoshop. Euh, donc ça, cette mission, elle est euh, la plupart du temps sous-traitée. Par contre, euh, c'est rare qu'on le fasse nous-mêmes. Donc là, on, on fait appel à des prestataires euh, avec lesquels on travaille depuis plusieurs années, mais euh, bon, chaque année, on essaie aussi d'en trouver des, des nouveaux qui nous permet de nous diversifier, et puis d'avoir des prestataires selon des spécificités, des livres d'art ou des livres où il n'y a pas d'image, etc. On sait vers qui on va se tourner assez rapidement. Et nous, pendant cette, cette partie-là, donc de la mise en page, en fait on fait le lien entre le prestataire qui réalise la mise en page, l'auteur et la maison d'édition. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on, on, on regarde le fichier avant de le transmettre à l'auteur, l'auteur pointe ses corrections et nous avant de renvoyer euh, au prestataire qui réalise la mise en page, on, voilà, on regarde toutes les corrections. Et une fois que le prestataire a intégré les corrections, pareil, avant de renvoyer à l'auteur, on vérifie que toutes les corrections ont été pointées. Et si on en trouve d'autres, euh, des questions de mise en page que l'auteur, lui, par exemple, ne peut pas connaître, euh, on ne met pas de titre en fin de page, etc. etc. tout ça, c'est nous qui, euh, qui veillons à ce que, à ce que ça, la mise en page suive les normes propres à notre maison d'édition, par exemple. Euh, voilà, et ensuite on, on signe donc un BAT, un bon à tirer, donc ça c'est ça après en général trois jeux d'épreuves, ça c'est la règle, mais bon ça peut être 4, 5 euh, voilà, suivant, euh, suivant le projet, s'il y a eu beaucoup de corrections, parce que des fois il peut arriver qu'un livre, euh, avant qu'il soit accepté en comité, avant qu'il passe entre nos mains, il s'est passé deux ans, donc les auteurs font des mises à jour ou intègrent des nouvelles images, etc. Donc là, ben, le travail de mise en page et de correction peut être plus long, donc des fois on fait 4, 5 jeux d'épreuve, ça peut arriver, et donc ensuite on signe un document, un bon à tirer en fait, euh, Voilà, et c'est ce qui nous permet après d'envoyer de, le livre à l'impression. Et donc là, pour l'imprimeur, on travaille avec des imprimeurs qui sont dans un marché public. Donc, on a deux lots. Alors, le lot offset, l'impression offset, c'est davantage pour les livres avec des illustrations et qui pour des plus gros tirages. Et, et le lot numérique, voilà, c'est pour des livres soit qui n'ont pas d'image, soit qui sont en petit tirage, soit où les images n'ont pas besoin d'être en très belle qualité. On peut travailler aussi ici en interne avec le PPI, bien sûr. Euh, voilà. Et après, c'est mon collègue Benoît Deglan qui, char... qui est chargé de diffusion et donc lui qui va suivre après euh, euh, la vie du livre, ensuite euh, contact avec les librairies, les commerciaux, euh, les diffuseurs, distributeurs, etc. Ben en fait, en amont, nous, on doit annoncer les livres trois mois avant leur, leur parution. donc euh, euh, Nous travaillons aujourd'hui maintenant avec Dilisco, qui est notre diffuseur-distributeur, euh, et avec la aussi aussi. Euh, Benoît Delain, il, il, il mon collègue, il est en charge de, de rédiger une annonce commerciale euh, que nous allons transmettre aux commerciaux, qui, qui démarchent les librairies. Donc on présente le livre avec euh, un visuel de couverture, un résumé, une petite accroche promotionnelle, des mots-clés, qui sont les auteurs euh, qu'est-ce qu'ils ont déjà publié, ça permet de savoir s'ils sont connus ou pas connus. Euh, à ce moment-là, les, les libraires font des notés. Ça veut dire qu'ils se positionnent sur le livre, ils ne le commandent pas, mais ils se positionnent sur le livre. Donc, nous, déjà, ça nous permet en amont de savoir si on va faire un gros tirage ou un plus petit tirage. Si un livre, on voit qu'il a beaucoup noté, c'est être un livre qui, effectivement, aura du succès, donc on peut augmenter le tirage, ou vice-versa, ou l'inverse, voilà. Et, euh, et donc, euh, ensuite, euh, le livre, quand il, est en li quand il est annoncé, il va être en librairie. Euh, enfin, il va, les, les libraires vont se positionner et quand il va être mis en vente, voilà, il le commande. Euh, et donc, il arrive en librairie grâce à votre distributeur, en fait, qui s'occupe donc de le livrer en librairie. Nous, on ne vend pas de livres directement. Pour un ouvrage, on va dire, où tout roule, on peut partir sur du 3-4 mois. Voilà, on peut faire, voilà, si il tout roule, les préparations de copie étaient assez simple, il euh, n'y a pas beaucoup d'illustrations, la mise en page, il euh, n'y a pas énormément de corrections, voilà. Si l'ouvrage est plus complexe, un livre d'art, etc., on va plutôt partir quand même, sur du 5-6 mois, euh, voilà, voire plus. Euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, on connaît une pénurie de papier qui fait qu'on a un temps d'impression oui, qui est plus long. On... Maintenant, avant, on comptait 2-3 semaines chez un imprimeur, maintenant on parle d'un bon mois que le livre soit imprimé, livré, donc, euh, donc ça, ça rallonge un peu aussi notre délai. Euh, le, avant d'annoncer le livre, voilà, il faut qu'on soit... Si par exemple on vise euh, les, les livres d'art en général, on les vise pour, nous par exemple, décembre, que ça soit un cadeau de Noël, si on ne veut pas, là j'en ai un, il faut qu'ils partent à l'impression en novembre, un mois avant, pour pouvoir être euh, en, en mise en vente le 9 décembre. Euh. Donc, il y a des enseignants. Donc effectivement, je pense que par rapport à une maison d'édition privée qui a un droit de regard vraiment sur le texte, nous euh, le nouveau droit de regard sera quand même assez minime. Euh, bon, bien sûr, il y a comme je l'ai dit une validation comité éditorial, mais après on intervient un peu sur les textes. Quand on fait une préparation de copie, ça va être vraiment l'orthographe, quelques quelquefois de syntaxe, des répétitions, etc. Si vraiment on voit qu'il y a des, des, des des problèmes pour x raisons sur le texte, on va demander à l'auteur de revoir certains paragraphes, mais en général on intervient peu. Donc, du coup, euh, les projets sont souvent nés par les directeurs de collection qui sont des enseignants, euh, soit de l'université, soit d'autres universités. Donc c'est eux qui vont apporter les projets. Ça peut être euh, comme, bon, mais sur chaque collection, on va dire que. Euh, il compte, enfin, ce sont des petits réseaux, donc euh, voilà, euh, un directeur de collection va mener euh, tel projet d'un présent dans la collection cinéma, etc. Et nous, avant de le passer en comité éditorial, on va essayer de trouver deux experts euh, qui sont euh, de la thématique du livre et, euh, et après, lors du comité éditorial, on va analyser leurs, leurs expertises en fait. Euh, donc voilà, si les deux disent euh, « le livre est très bien », euh, après il va rentrer dans le circuit, s'il si effectivement ils émettent des réserves et eh le livre retourne à l'auteur avec euh, les corrections demandées et ça peut arriver que ça soit refusé du premier coup mais ça c'est plus rare quand même, on demande quand même souvent, euh, voilà, on peut demander des réécritures, on peut demander euh, si c'est des thèses mais des thèses romanies parce qu'aujourd'hui on publie plus de thèses à l'état brut quoi. il faut vraiment qu'elles aient été romaniées pour qu'elles en un, un livre, un ouvrage. On a un site internet euh, justement qu'on qu va refaire, là on est bien passé par les marchés publics pour choisir notre prestataire donc là ça y est euh, on, on a trouvé notre prestataire donc euh, on va entièrement le repenser parce qu'il a, il a 12 ans maintenant donc on a un site internet où on met euh, toutes nos publications, les ouvrages euh, qui, vont, qui sont parus et qui vont paraître et puis tous nos livres depuis, euh, depuis toujours ainsi que les livres numériques PDF et euh, Voilà. donc on peut directement acheter en ligne en fait c'est un e-commerce Ensuite, on a des réseaux sociaux, donc on a un Facebook, un compte Twitter aussi. On a un compte Instagram qu'on n'a pas alimenté depuis quelques temps, euh, voilà pour des raisons ben, de collègues, de congés maternité etc., de départ, etc. Donc, a une faute de temps. Mais c'est le projet là de, de cette année 2022-2023. Euh, ensuite, on a une newsletter. Euh, donc, euh, bon on cherche un peu notre rythme de newsletter. Euh, voilà, au début, c'était tous les mois, puis là, on cherche un rythme peut-être un peu plus... Euh, voilà, et là c'est pareil, ça sera intégré dans notre nouveau site internet pour justement générer des newsletters, peut-être de façon plus automatique. Euh, voilà, donc ça c'est un projet. Euh, ben justement, on a réalisé des vidéos d'auteurs, euh, on a réalisé quelques-unes, et puis c'est vrai que depuis le Covid, eh ben, on a du mal à refaire venir les gens à l'université. Donc euh, là c'est un peu, ouais, ils ont moins de temps, moins envie, moins disponible. Donc du coup, on, je réfléchis à mettre en place un podcast, parce que ça pourrait se faire à distance. Donc euh, voilà, on est en train de réfléchir à tout ça pour, euh, pour promouvoir les ouvrages. On fait des flyers, on fait des catalogues. Euh, voilà, on, essaye de, on essaye de suivre un peu l'actualité, d'être un peu présent pour, pour euh, parler de nous et qu'on parle de nous aussi. Euh, donc euh, voilà, on essaye d'être euh, à jour de tout ça et, euh, et sur, euh, voilà, sur, euh, sur ce qui se fait en ce moment, quoi, on veut dire. Ça c'est le dernier que je viens de faire du coup, euh, voilà, c'est la grammaire mère Basque, donc, euh, il vient juste de, de sortir, il est sorti le 25 octobre donc c'est le dernier, c'est pour ça que celui-là je, je me suis dit que c'était bien. Euh, Celui-ci c'était une collègue qui avait, euh, voilà, avait, avait suivi la plupart du projet mais qui a dû partir en cours donc je l'ai terminé. Donc euh, c'est notre collection cinéma et dans cette collection on a la chance d'avoir à chaque fois des belles images donc euh, j'aime beaucoup cette collection pour ça. Euh, voilà, pour les belles, euh, là aussi des jaquettes mais à partir du prochain qui sera sur John Carpenter on, on arrêtera les jaquettes et ça sera une couverture avec rabat donc euh, voilà c'est pour montrer aussi qu'on a des très beaux livres ça c'est des, des livres d'art euh, donc euh, là je travaille sur Marita Guioni, la première danseuse étoile et ça c'était un des premiers donc c'est avec Adriana Sotropa qui est enseignante ici donc je trouve important de, de l'amener et puis en plus il est très beau donc je l'ai chez moi aussi parce que je le trouve très beau voilà, euh, mais ça c'est euh, un, un, un, un manuel de SVT qui marche bien aussi, qu'on a sorti à, à la rentrée dernière et qui se vend bien. Donc c'est pour montrer aussi que, voilà, à quoi ressemble le nom manuel. Ça aussi c'est un manuel, ce sont des manuels euh, voilà, qui peuvent s'adresser soit à des étudiants, soit aux enseignants quand c'est de la didactique. On fait pas mal de didactique aussi. Euh, là c'est un partenariat qu'on a avec l'école d'architecture aussi. Donc euh, là c'est un, un ouvrage qu'on a fait ensemble, on va, on va en avoir un deuxième qui est sur la route aussi. Et là c'est pareil, c'est avec un livre dirigé aussi par notamment Omar Fertat qui est enseignant ici et qui a travaillé aux presse universitaire de Bordeaux, donc je ne pouvais pas ne pas le citer. <rire> voilà, et ça c'est une collection chez nous qui marche bien, c'est une collection de livres sur euh, de jeunesse, de, voilà, de littérature jeunesse, et donc c'est une collection qu'on vend bien aussi, euh, voilà, qui est très intéressante. Donc c'est pour montrer euh, un peu le, le panel de ce qu'on peut faire. Euh, voilà, des choses qui sont euh, peut-être plus pointues ou des choses qui sont plus grand public euh, d'ailleurs on parlait de cadeaux de Noël voilà, des livres d'art euh, ça peut être euh, voilà. ça sur les livres de jeunesse c'est une collection qui se vend bien ça, voilà, le basque ça va s'adresser forcément c'est du, euh, du, du régionalisme euh, là le SVT qui peut marcher pour les, les étudiants mais aussi les, euh, les futurs enseignants euh, ou les enseignants qui sont déjà en poste donc voilà on est quand même c'est le cinéma ça peut être quand même un public assez large on est assez ouvert et on cherche justement de plus en plus, à tout en maintenant justement l'aspect diffusion de la recherche et bien sûr d'avoir des titres un peu pointus parce que c'est notre, voilà, notre but, mais quand même d'avoir de temps en temps quelques titres un peu plus larges, toucher un plus large public, qu'on parle de nous et, et qu'on voilà, qu qu nous voit plus, qu'on soit plus présent aussi à l'université, donc on essaye aussi de... De créer des, euh, des liens avec d'autres services, euh, notamment avec Ozonus, euh, avec la MSHA. Voilà, on aimerait être vraiment un service à part entière, plus présent et, euh, et plus connu dans l'université. Voilà.